Long. Les Français parlent aux Français. Vous écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète. Les sanglots longs des violons de l'automne. Mercredi 26 décembre 2018, je suis sur les plages froides de Soulac. Je reviens ici après plusieurs années. Plus petit, je cherchais parmi les dunes et les arbres les bunkers cachés, vestiges de la Seconde Guerre mondiale. En juin 1940, les troupes allemandes envahissent la France. Le 14 juin, Paris est occupé. Le littoral atlantique, ports et trafic maritime sont également rapidement contrôlés. Le 26 juin 1940, de le bas Cordouan en provenance de Royan fait débarquer les Allemands au Verdun. Il réquisitionne de nombreuses résidences secondaires et s'installe dans l'ancien fort français des Arros, abandonné par l'armée française. Dans le cadre du mur de l'Atlantique, le long de 4500 km reliant la Norvège à la Côte-Basse, 15 000 bunkers vont être construits de 1942 à 1943. Le territoire reste marqué par ces affrontements, et les constructions en béton armées allemandes, encore très nombreuses sous-lacs, disséminées dans les dunes témoignent de cette terrible époque. Ces blocs blocos s'éventrés, on a trouvé beaucoup d'Allemands morts. Quelques-uns d'entre eux avaient été tués par le souffle des obus de marine. Les survivants ont été soignés par le service de santé allié. Ils peuvent se vanter de l'avoir échappé belle. pour une photo de ça quand même que quelques heures plus tard le général de Gaulle chef du gouvernement provisoire de la république française allait revenir en France. La France qui sous son inspiration depuis 4 ans n'a jamais cessé de lutter aux côtés de ses alliés.